Bonjour à toutes et toutes, c'est un, un live radar donc euh, cette émission est sans c'est la 125 en direct du parc de Choisy donc je retrouve notre ami Marc qui est derrière euh, son stabilisateur et son portable voilà donc euh, on a décidé de faire cette émission le 8 octobre 2021 à la fois parce que Marc en avait la disponibilité parce que son travail le énormément ces derniers temps c'est pour ça que d'ailleurs qu'on avait suspendu nos diffusions régulières Radar mais aussi parce que euh, ces jours derniers Marc a reçu un, un mail de Jean-Claude Amara euh, avec un texte euh, qu'ils ont euh, rédigé ensemble avec Jacques Gaillot et avec d'autres personnes par rapport euh, à ce sommet euh, franco-africain qui je crois a lieu à Montpellier où de toute manière on est dans la poursuite euh, sempiternelle euh, du néocolonialisme français et de la France-Afrique. Et donc, euh, je vous invite à lire euh, ce texte que Marc a placé hier sur notre page Radar. Euh, il est vraiment extrêmement bien fait, il euh, n'y a rien à en retirer ou à ajouter. Si ce n'est que là, cette émission spéciale, et euh, eh bien justement, on l'a fait par rapport euh, aux prochaines déchéances pestilentielles 2022. Alors pourquoi d'échéance pestilentielle Parce qu'en en fin de compte, aujourd'hui, à la fois avec euh, la crise sanitaire de la Covid-19 qui, qui est instrumentalisée politiquement euh, contre les mouvements euh, sociaux et pour limiter nos, nos libertés et nos droits, eh bien, euh, on sent bien que les médias ont, entretiennent une entreprise de démobilisation euh, des individus pour leur faire croire qu'ils sont totalement impuissants à changer quoi que ce soit, qu'ils doivent se résoudre euh, à payer leur électricité, leur gaz plus cher, euh, leur essence plus cher, que de toute manière leur pouvoir d'achat va s'effondrer, mais que par contre on continuera cette politique néocolonialiste euh, avec le nucléaire, avec euh, des small modular réacteurs. Euh, voilà, euh, c'est extrêmement grave. On a un ministre euh, des affaires étrangères, qui avant étaient euh, ministres des armées, euh, qui se lamentent parce qu'une la, la, une société privée naval groupe euh, perd euh, un contrat sur des sous-marins, et, et ils ne se lamentent pas sur le fait que l'Australie va, va acquérir des sous-marins nucléaires, nucléaires d'attaque, et donc à, à nouveau on va balancer dans, sous les océans euh, des, des dangers euh, publics, euh, contaminants, euh, qui, euh, qui sont la poursuite euh, de ce monde mortifère qui ne tient pas compte euh, du respect euh, de l'environnement et de la vie. Et donc par rapport à ça, euh, on a été plusieurs personnes, euh, j'en avais parlé avec Virginie Pérou euh, qui s'occupe, euh, bah, à, à cause de ce qu'elle a vécu dans sa famille de très dur. Euh, des problèmes de, de, de l'amiante, euh, voilà, la contamination à olnes sous bois et puis bon, malheureusement, des contaminations à l'amiante, il n'y en a pas qu'à olnes sous bois en France, et tout ça couvert euh, par des institutions publiques et privées. Euh, et, et donc, euh, ces gens-là, euh, euh, aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils ne se retrouvent pas dans les revendications à la fois des états-majors politiques et des états-majors syndicaux parce que les états-majors politiques euh, ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts euh, des citoyens, et les états-majors syndicaux ont aussi des intérêts qui sont pas obligatoirement ceux des travailleurs. Donc on voit que progressivement euh, dans, dans tout ce qui existait non seulement on a détruit des choses essentielles pour la, pour la défense de nos droits et de nos santé, comme les CHSCT, et, et qu'on euh, nous fait croire qu'on devrait se résoudre à ça parce que le monde ne peut pas fonctionner autrement que dans l'exploitation de l'homme par l'homme et dans le mépris euh, de la vie et des autres espèces vivantes. Et donc, nous, on ne peut se reconnaître dans aucun Candidat dans le sens euh, qui a été donné au moment de la Commune de Paris, où il y avait un texte merveilleux qui disait « surtout ne votez pour aucune personne qui se présente ». Alors pourquoi Parce qu'une personne qui se présente, déjà, certainement, qu'elle estime... Euh, avoir un background, euh, une intelligence ou je ne sais quoi, à être un être peut-être providentiel qui va pouvoir gérer euh, euh, un, un pays et pourquoi pas un continent. Donc déjà, c'est totalement délirant, c'est presque mégalomaniaque parce qu'on sait que aucune personne à elle seule euh, ne peut avoir euh, ses qualités et ses compétences. Par contre, euh, il disait, votez pour les gens dont vous pensez qu'ils peuvent vous représenter. Et pourquoi Parce qu'ils vivent les mêmes choses que vous, parce qu'ils sont euh, dans, dans la même vie que vous, parce qu'ils subissent les mêmes choses que vous. Et par rapport à ça, avec Virginie, j'avais réfléchi, je lui avais dit, tu sais, il faudrait peut-être qu'il y ait une non-candidature. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une personne euh, qui ne veut pas, qui, qui s'en fout d'ailleurs, qui, qui est pour la fin du président qui n'a rien demandé, qui est pour la fin du présidentialisme, parce que, c'est attention, euh, dans le présupposé de toutes les candidatures, ce sont des gens qui veulent devenir président de la République, et dans le cas d'une constitution qui permet à ce roi élu, parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est un roi élu, euh, avec sa cour, euh, de décider, euh, avec des comités de gens euh, non élus, par décret et par ordonnance, euh, non seulement euh, de nos biens, mais aussi de nos vies. Et donc c'est un petit peu ce que je pense, c'est qu'avant, euh, le, le, le brigand de grand chemin qui vous tombait sur le rable quand vous essayez d'aller de, de, de, de Paris à Marseille, donc il y avait beaucoup de brigands dans le, dans le royaume de France qui vous tombaient dessus, et puis ben, le marché était clair, c'était la bourse ou la vie. Mais aujourd'hui, les brigands en costume trois pièces, euh, ces gens qui se pensent providentiels, qui sont souvent experts en optimisation fiscale, eh bien... Ils vous menacent et ils vous disent la bourse et la vie. La bourse et la vie. Parce qu'ils estiment que euh, à la fois euh, vos biens et votre bien le plus cher, votre santé, votre vie, leur appartiennent. Et moi, j'ai pensé à Annie Thébaumoni comme non-candidate, comme, comme candidature issue de secours pour sortir justement du présidentialisme, pour sortir de cette impasse constitutionnelle euh, antidémocratique pour arriver à faire en sorte que les gens puissent enfin décider euh, au niveau local euh, de leur vie, de leur destin, euh, de leur cadre de vie, de leurs conditions de travail et aussi et surtout euh, des conditions dans lesquelles euh, ils veulent que soit assurée la défense. Alors euh, aujourd'hui il n'y a plus de ministère de la défense il a repris une appellation ancienne ministère des armées et ça c'est extrêmement euh, inquiétant donc l'idée sera hein, effectivement de dissoudre la direction générale à l'armement le commissariat à l'énergie atomique le MEDEF la FNSEA et même de reconvertir le CNRS donc euh, tout ce qui est national en en faisant le CPRS donc euh, centre populaire de recherche scientifique, c'est-à-dire qu'on oublie l'idée de nationalité, la science n'a pas de nationalité et comme les, virus. comme les virus et comme les virus qui, s'ils sont une zoonose, la responsabilité vient de nos modes de vie, donc euh, des, des transports maritimes, du transport aérien, donc quand on voit que dans la crise de la Covid-19 on a attribué 16 milliards d'euros euh, à l'aéronautique et au spatial, dont 800 millions d'euros euh, à l'aéronautique militaire, eh bien ça veut dire que la moindre personne au RSA qui va s'acheter un petit paquet de gâteaux, euh, à travers la TVA, finance une partie des rafales de la dictature de M. Al-Sisi en Égypte. La, je devrais dire la dictature sanguinaire euh, de, du grand ami de M. François Hollande, euh, qui nous a laissé d'ailleurs son ministre euh, des Finances euh, expert en optimisation fiscale en tant que successeur au niveau du poste de roi élu voilà donc il faut sortir de cette impasse il faut rétablir les SHSCT, il faut rétablir le droit il faut faire en sorte que euh, on respecte le serment d'Hippocrate qu'on ne puisse pas contraindre euh, des médecins euh, à prescrire euh, je dirais euh, des solutions euh, uniformes alors que l'on sait très bien que euh, chaque traitement doit être adapté à l'individu c'est parce qu'on a tous des physiologies euh, différentes et donc il faut vraiment retourner euh, vers au-delà du respect du droit c'est le respect de la vie et je dirais c'est même le respect de la hiérarchie des normes parce qu'il faudra rétablir cette hiérarchie euh, des normes euh, pour pouvoir faire en sorte euh, de ne plus euh, avoir des individus qui se retrouvent seuls face à des nations et des transnationales qui peuvent faire de ce qu'ils veulent. voilà Donc, on peut inscrire dans la Constitution la retraite à 60 ans pour tous, un revenu de base qui sera indexé, indexé sur un revenu sommet, donc une fiscalité qui, qui fera que de toute manière les revenus de base seront financé par tout ce qui dépassera les, les revenus sommets. On peut faire en sorte que il y ait, on retire l'article 49.3, donc il n'y a pas possibilité de passer au-delà de la représentation nationale pour faire passer des lois par décret et par ordonnance, ce qui est complètement euh, scandaleux et antidémocratique. Et on peut aussi décider que certaines activités euh, minières ou, euh, ou industriel, comme la filière nucléaire, qui est une filière mortifère vu qu'elle est antinomique avec la vie. Donc ce n'est pas des problèmes de technologie, ce n'est pas des problèmes de coût. C'est que, euh, euh, comme l'a très bien décrit euh, Nicolino euh, dans un de ses articles, euh, il a dit « non, il faut arrêter de dire euh, euh, le nucléaire, comme disent les défenseurs du CEA et, euh, et de la filière atomique, de toute manière, des radionucléides, il y en a sur Terre, euh, partout. S'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas la tectonique des plaques, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Bien sûr, mais sauf que les radionucléides naturels qu'il y a sur Terre, eh bien ils sont inclus par exemple dans du granit, dans des roches. Alors que quand on mine euh, ces, ces radio-éléments, eh bien on casse les roches, après on les broie, on en fait enfin, de la poussière, du sable, des farines, qu'on va arroser d'acide pour extraire. Et là, qu'est-ce que c'est Ce sont des nanoparticules. Donc on peut les respirer, les ingérer, euh, et donc c'est la contamination. Et donc tout ce qui a été euh, mis en place au, au niveau de l'Agence internationale à l'énergie atomique, où on ne tient compte que de l'irradiation, alors que le phénomène extrêmement mortifère du nucléaire, c'est la contamination. Parce que imaginez, lorsque vous avez une particule, que ce soit d'iranium ou de plutonium, que par exemple vous inhalez, elle va se placer dans vos bronches. Eh bien, il n'y aura aucun appareil de mesure qui permettra de détecter euh, cette particule. Par contre, comme elle se trouvera en proximité d'une cellule, eh bien, elle détruira et elle induira des maladies radio-induites. Et il y a un autre phénomène aussi qui est extrêmement important à faire comprendre, c'est que malheureusement, au niveau de la mortalité, les maladies radio-induites type cancer sont minoritaires par rapport à celles qui touchent aux muscles et au système nerveux périphérique et central. Donc l'étiologie des contaminations nucléaires, ce n'est pas obligatoirement les cancers, que ce soit de la, de la thyroïde avec l'iode, ça on aime bien en parler parce que parce que la, la, la demi-vie de l'iode, c'est de l'ordre de la semaine, donc voilà, on dit même pas mal, il suffit de se prendre un petit cacheton d'iode non radioactif et tout va bien. Et là, justement, avec ces small modular réacteurs, c'est en contradiction avec le traité de non-prolifération, donc c'est une prolifération industrielle de technologies nucléaires qui représente un danger euh, euh, total euh, pour, pour la vie, parce que on le dit, même si c'est à l'horizon 2040-2050, il s'agira de remplacer des centrales thermiques par de petites centrales nucléaires, une pléthore de petites centrales nucléaires. Et donc ça veut dire qu'il y aura pléthore d'incidents, d'accidents, de, de contamination. et on nous explique que c'est pour les transports électriques, pour une filière hydrogène à partir du, du nucléaire. Donc, euh, attention, l'hydrogène, n'est pas euh, une énergie primaire. Pour la produire, euh, il faut soit euh, il faut décomposer euh, des éléments chimiques qui contiennent de l'hydrogène. Et pour ça, il faut de l'énergie. Voilà. Et donc, euh, il faut mettre fin au monde du transport individuel où il faut le repenser. Donc, il faut lancer une politique sur le vélo. Je ne parle pas justement des vélos électriques, je parle du vélo. Je parle du transport individuel, euh, non polluant, euh, à propulsion humaine, euh, et il existe des solutions. Donc, il faut reconvertir, parce qu'il faut passer à un monde post-industriel. Et pour moi, Anita Baumoni, parce qu'elle elle connaît parfaitement euh, tous les problèmes liés à la santé, euh, au travail, que ce soit au niveau euh, des mines, du, du nucléaire, euh, de l'amiante, des pesticides Donc, euh, et même aussi euh, des, des contaminations euh, virales ou bactériennes. Donc elle est parfaitement euh, compétente pour pouvoir bien sûr s'entourer d'autres personnes compétentes pour arriver en fin de compte à remettre en place euh, le respect euh, de nos droits et le respect de nos vies. Donc comme Pierre a fait une, une vidéo euh, en lançant un appel justement à, à la non-candidature 2022 de madame Annie Thébaumoni, moi, Roger Nimot au nom de Radar, au nom de Marc euh, je lance aussi mon soutien plein et entier à cette non-candidature et j'appelle les élus parce que pour que cette non-candidature devienne une réalité pour que les gens voient qu'il existe une issue secours à ce qui nous est présenté comme une impasse eh bien euh, il faut qu'il y ait des élus qui apportent leur signature à cette candidature. Et c'est pour ça que j'ai contacté euh, Jacques Gaillot, qui m'a dit qu'il allait en parler à Jean-Claude Amara. J'ai laissé un message aussi euh, à notre ami Jean-Baptiste Thérault, du DAL. Je veux que tous ces gens qui sont sur le terrain, qui s'occupent des gens les plus pauvres, des gens sans papier, euh, de ceux que la société euh, rejette et criminalise, que justement ces gens-là rejoignent et aident à rendre réelle euh, la non-candidature 2022 de madame Annie Thébaumoni. Voilà, j'espère qu'ils pourront intervenir avec euh, leur intelligence et leur sensibilité de la manière qu'ils jugeront nécessaire pour faire avancer cette candidature issue de secours. Voilà, je, je remercie franchement euh, Marc. Euh, et, et ce grand soleil et, et ce beau temps et je vous dis euh, à une prochaine fois. Alors n'oubliez pas Annie Tébaumoni. Vous pouvez taper sur Google, rechercher. Euh, C'est une. Vous verrez qui est cette personne. Euh, elle ne. Je l'ai eu au téléphone. Donc elle n'est pas demandeuse. Hein. Euh, je lui ai dit que voilà avec d'autres personnes on avait pensé à ça parce que de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, il n'y avait justement que des candidats qui se présentent et qui se présentent parfois après des primaires au sein de partis. Donc c'est les candidats qui vont être issus d'états-majors ou allez, de quelques centaines de milliers de Français qui vont adhérer à un parti. Et donc cette, cette République des partis qui, est, qui va élire un roi élu, avec en plus l'inversion, il ne faut pas oublier que maintenant, dans le, dans, au niveau électoral, on élit le président avant d'élire l'Assemblée, alors que normalement, il faudrait élire l'Assemblée, et c'est à partir du résultat de l'Assemblée que, que s'élirait éventuellement un président. Eh bien, nous, justement, on veut une république parlementaire, on ne veut plus d'une république présidentielle. Voilà. Et donc, il faut des mandats courts révocables et des gens qui soient réellement représentants et non décideurs, et qui rendent des comptes aux gens qui les auront mandatés. Voilà. Et donc, je vous dis euh, à une prochaine fois. Maintenant, nos émissions ne sont plus régulières. Et là, je, on dira, c'est le numéro spécial de la non-candidature 2022 de Madame Annie Théboboli. Voilà, je vous remercie. Et bonne journée à toutes et à tous.